Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des wheelers d'Alsace, aujourd'hui en Bourgogne-Franche-Comté, et plus particulièrement dans le Morvan. Un périple de 400 km qui va nous permettre de visiter des territoires chargés d'histoire et de toponymes propices à tous les jeux de mots improbables et sans finesse. Et on retrouve les compagnons du jour, au départ à Solion, ou après un petit café Madeleine, c'est Franck, le chouette huileur de Dijon, bah, ça circule à son lieu qui va nous renseigner sur la star du coin et ses œuvres mondialement reconnues. Alors, dites donc <rire> j'ai pas l'habitude aussi de partir avec un sac à dos de fric Ça va le faire bah, pas de, doute, pas de doute. Qui était François Pompon Mais, hein, François Pompon, c'était un sculpteur émérite qui est essentiellement connu bah, pour avoir sculpté plein d'animaux. Euh, le plus emblématique, c'est l'ours. De François compton Comme j'ai la connaissance infuse, il est mort en 1933. <rire> c'est ça. <rire> 33, comme les crocs, c'est pour ça qu'il a retenu. <rire> c'est ici qu'on mange. La Côte d'Or est l'un des plus prestigieux établissements de la gastronomie française et l'addition est en moyenne de 200 euros. Ah, c'est ballot, c'est complet. Et voilà, nous avons démarré notre petit périple au Mont-Vent. Nous quittons... Je suis très content d'être là, ça fait quand même un petit road trip qu'on arrive peut-être à finir. La dernière fois on a fait 48 heures, là 48 heures on est quasi au bout donc ça devrait être <rire> ça. On va s'enjailler comme c'est un petit road trip Morvendio. Je me demande qu'est-ce que je vais manger ce midi Voulez-vous faire le maillot Non on n'était pas à poil encore. Et c'est parti pour un ride dans ce qui est communément appelé des marches de Saulieu. Un paysage composé de plateaux cultivés et de pâturages protégés dans des espaces semi-ouverts. Elle constitue une porte principale du Morvan où se succèdent vallées, replaces ouverts et pentes boisées. Mais c'est à la frontière entre la Côte-d'Or et la Nièvre, en suivant le cours d'eau Le Cousin, tout près de la localité des et de ses vaches athlétiques, que Pierre a pris soin de nous partager les recommandations de l'Agence régionale de santé de Bourgogne. Si, si t'en bois pas, t'as pas de maux de ventre, de diarrhée, de nausée ou de vomissement. Ça gratte juste un peu. On peut y aller alors. <rire> <rire> en effet, le lac de Saint-Agnan, qui inspire nos compères à des flexions-extensions remarquables, est rempli de cynobactéries, des organismes qui prolifèrent dans les eaux trop riches en nutriments et qui peuvent provoquer quelques ennuis de santé. Bah, si tu veux perdre du poids, c'est tout simple, tu vas te baigner là-dedans, tu bois deux, deux gorgées, hop, une bonne petite chasse et c'est bon, T'as perdu 15 kilos. Après ce tuto régime plus efficace que les séances de sport de Salvatore, c'est Saint-Agnan qui sera le lieu de notre point de recharge culinaire dans la prestigieuse maison de la vieille auberge du lac. C'est quoi des œufs en orette Meurette, meurette. meurette. meurette. C'est un plat traditionnel bourguignon, ce sont des œufs pochés, donc avec une sauce au vin traditionnellement, mais il se peut qu'elle soit sauce et poisse, qui un est fromage, un fromage de Bourgogne également. Et qu'est-ce que c'est la chablicienne C'est la dame, c'est la serveuse. <rire> et c'est donc dans une ambiance bon enfant que nous nous sommes délectés de victuailles régionales revigorantes pour affronter les kilomètres à venir. <rire> ah, enfin, on mange. Je sais ce <rire> que qu je Les restos J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la, la peau du ventre bien tendue. Bon, maintenant, je mets le régulateur, une petite sieste et puis euh, lauto automatique. Nous quittons désormais Saint-Agnan pour la petite localité d'Avalon. Mais avant, on va voir les gros là. Elle est Gros, c'est par là. Qui est gros euh... Les gros, c'est par là. <rire> Après ce bel éloge de nos penses bien remplies et le clin d'œil à nos amis parisiens on continue notre avancée dans le Morvan et son paysage composé d'un maillage dense de bocages. Un bref passage par la localité de Carré-les-Tombes, qui doit son nom aux 112 sarcophages mérovingiens en pierre qui entourent l'église, et c'est pleine ouest qu'on se dirige pour traverser le lac de Cressan via son imposant barrage. Ce barrage a pour vocation de réguler les eaux de l'Yonne et de la Seine pour éviter les crues sur Paris. Sa construction remonte aux années 1920 et fait partie des réparations de guerre payées par l'Allemagne. Mais c'est quelques kilomètres plus loin que l'on va faire une découverte majestueuse avec le château de Chastelux, qui est toujours habité par la famille qui l'a construit. Compte tenu du contexte historique de la France, c'est juste exceptionnel. vallon ah bah avant poil, parce que dans l'autre sens c'est dégueulasse. Après cette mise en bouche remarquable de pierre, c'est désormais une petite séquence de frottes qui nous attend et qui va mettre à rude épreuve notre courageux Arnaud. Oh putain les gars, vous emmenez quoi Je suis sur le rotule là Vraiment ah oh, pas de route là où on va hein. C'est sûr, c'est le bon chemin Ça c'est -tu vraiment du refroid. C'est pour les abdos en fait <rire> Non mais tu vas me dire que t'as voulu faire ce chemin quoi Ouais. Mais t'as oublié que je venais ou quoi Je <rire> suis sûr et certain alors. Ça ressemble clairement à un bisousage. Hein. Je veux dire que ce soir j'ai fait une épilation avec la roue, hein. Après cette escapade au milieu des champs et le retour à un revêtement plus confortable, c'est Avalon que l'on aperçoit oh, au loin. Oh putain, c'est beau <rire> Surplombant la vallée du Cousin, cette jolie cité du Morvan, perchée sur son promontoire granitique, ne manque pas d'atout Avec ses remparts, ses colombages, sa tour de l'horloge et ses ruelles pittoresques du Moyen-Âge, on découvre une jolie petite cité ancienne, propice à la balade et aux évasions, mais aussi et surtout aux petites blagues. Voilà, donc il y a Stéphane qui a laissé sa roue là devant la librairie. Je ne sais pas si on le voit. Je vais lui piquer sa roue. On va voir ses réactions Ça a pas marché là hein. Non ça a pas marché, il sait, sait qu'on est bienveillant, qu'on va pas le voler <rire> il croit <rire> C est C est le temps de boire quelques canons de la région et de trinquer à la santé des avalonnés et on repart sur les routes de Lyon à toute allure dans une lumière dorée et avec un panorama ouvert sur la large vallée de la Cure. Après la traversée du petit village de Givry, Stéphane notre moussole du périple annonce notre arrivée. Comment je me sens bah Parfaitement bien. Parfaitement bien. Nous arrivons là dans 8 km à Bézelay et donc je suis impatient de savoir encore qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Vézelay, la Colline Éternelle. Célèbre pour sa basilique Sainte-Marie-Madeleine, Vézelay est aussi classée parmi les plus beaux villages de France et inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dominant les collines verdoyantes du Morvan, cette jolie bourgade sera notre village étape où, après un périple de 80 km dans la journée, un bon petit repas et quelques heures de sommeil nous fera le plus grand des biens. Il a trouvé deux fois Et moi bon, c'est ici le numéro 1. Eh ben, Allons-y. <rire> allons découvrir notre château. Bonsoir Waouh C'est bon, que ça C'est bon, on aura 6 fois. Mmh. Non mais pas le Jamais sur la vidéo, toi, quand on fait des conneries. Parce que je suis à la caméra. Alors, regarde Salvatore, on pour à toi là, on fait de l'échauffement. <rire> <vais se> <rire> souple, c'est incroyable. <rire> Alors, bonjour, bonjour à tous. Nous cherchons les copains qui nous en ont forcément trouvé un. Une belle petite boulangerie ou terrasse de café pour le petit déjeuner. On a un peu faim. Voilà pour cette grande journée aujourd'hui. 100 km. et oui, 100 km. Allez, bonne journée, à tout à l'heure. Bonjour. Ah, vous avez déjà tout mangé Ouais. Ah, bon, bah on va recommander. Bonjour jamais vu pierre rouler aussi lentement. Si tu veux que je fasse la borne, il va falloir un de douce pour un... on est belle C'est la 4 c'est une basilique. <rire> la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay est une ancienne abbatiale française du XIIe siècle et une illustration majeure de l'architecture romane. Au lieu de la chrétienté au Moyen Âge, Vézelay est un lieu de pèlerinage important et l'une des quatre principales voies sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Waouh, mais quel point de vue Et on démarre cette seconde journée, dans la joie et la bonne humeur, en laissant Vézelay et Laura de ce haut lieu spirituel derrière nous, au profit d'une brève rencontre avec un curieux panneau. C'est des enfants ça Ceux qui ont des enfants, ils savent, c'est des enfants <rire> <rire> Fort de cette brève rencontre, Franck n'a pu se retenir d'exprimer sa joie. Des dinosaures, des vrais vivants. Mais il est sur ta gauche. Non, je <rire> connais. L'aventure continue sur les belles petites routes du Morvan avec un panorama ouvert sur la campagne environnante, jaunie par les longues semaines de jours sans pluie. Qu'est-ce qu'il qu fait Il est mort Je sais pas. Attends. Il est mort <rire> je, je sais pas. Bon, de toute façon on aura un 10% de perte. Ça, ça fait plus que 10% que <rire> Le temps de traverser la petite bourgade de Pierre Pertuis et d'enjamber la cure, et c'est une nouvelle épreuve de off-road qui démarre pour nous. Et quel plaisir de voir Arnaud s'engager avec tant de concentration sur ces pistes périlleuses où surgit parfois des rencontres inattendues. Ça, ça donne du bon ça. Si les produits laitiers sont nos amis, la vue des grandes bâtisses du Morvan et les petites routes sinueuses le sont tout autant. J'imagine qu'il n'y a pas d'église ici. Après cette remarque de Damien, on va vivre dans les kilomètres qui viennent une péripétie qu'on connaît bien chez les huileurs d'Alsace se perdre pendant le road trip. Pour faire simple, quand on est arrivé aux abords du lac de Chaumesson, et notamment au lieu-dit du Bout, une erreur de GPS nous a fait prendre un itinéraire de randonnée autour du lac plutôt que la voie cyclable initialement prévue. Face aux difficultés du terrain, des racines, des branches et surtout de la proximité de l'eau, pour Arnaud, c'est pas cool, hein Yannick et Arnaud ont tenté d'identifier un chemin alternatif. Bon, point sur la situation. Euh, les copains, ils ont continué le long du lac. Et Arnaud et moi, on a essayé de trouver un autre chemin, mais là, on est complètement paumé Mais je n'ai plus de réseau. Parce qu'ici, il n'y a pas de 4G dans le Morvan. il n'y a que On va essayer de rejoindre les copains. Parce que là, Arnaud a pété la poignée de, oh, <rire> de la MSX. Donc c'est un peu plus délicat de pousser la roue, quoi. 2, Yannick et moi, regardez. Bah ouais, là vous êtes où là, les copains Là, euh, fallait suivre le chemin quoi. On avait dit euh, à o lac au bout de la passerelle. Les copains, on est là. Ouh. Les copains ils sont là On les a retrouvés. Ils sont là. T'as enlevé la protection Oui. Bon alors petit point d'étape, nous sommes, nous sommes allés au moulin de Tala. Nous pensions pouvoir nous restaurer. On s'est gentiment fait refuser l'accès pour une raison que le Christiaire, ça coûte cher. Bon. Ce qui fait que non, là, on est un petit peu limite. On est dans le Morvan, ici. Donc, euh, en termes de localité où il euh, y a des restos, des bars, il euh, n'y en a pas tant que ça. Hein. Donc là, on va prier pour que sur notre itinéraire, on puisse trouver un lieu pour recharger dans les 20 km. Et c'est pas gagné. Vraiment, c'est pas gagné. Bon, et c'est bien beau de ne pas pouvoir manger parce qu'on euh, ne trouve pas de resto. Hein. Mais si je rentre à la maison et j'ai maigri, je viens veux bien plus avec. Hein. Il a dit qu'il a peur de maigrir. Bah moi j'ai pas peur. C'est donc à la recherche d'un lieu où maintenir nos corps de grands sportifs que l'on continue l'aventure lorsque tout à coup Arnaud a eu besoin de faire un élien hommage à Salvatore. J'ai besoin d'une pause parce qu'il faut faire des pauses. Parce que si on fait que de l'autoroute, au bout d'un moment on fait un accident. Attends, ça marche pas, vas-y, tu faisais encore un peu. Non, attends, on ne pas Ça marche pas, attends, attends, vas-y, continue, continue. Allez le crapeau maintenant. <rire> Après cette ultime pause pour les gambettes d'Arnaud, on maintient le cap en traversant de larges paysages, avant de trouver au bord du lac de Panissière un petit snack tenu par des locaux sympathiques. C'est des Mais ils sont... C'est je suis pas pédé, moi. Ah, non, le... <rire> <rire> Allez, viens On va faire un effort. <rire> C'est bon Hop la gage Hop la blague et roule ma poule! Et roule ma poule! Lui, là, lui là, il a il a, il a bugué! On va la garder! Le temps de saluer une dernière fois les morvandiaux de Pansière et on continue notre périple avec de hautes réflexions sur les grandes capacités d'hydratation de la bière. De l'eau, ça rouille l'eau! Ça fait rouiller? Ça fait un désagrément des d'estomac l'eau. Faut arrêter le bord de l'eau j'ai dit une bonne connerie, ça, ça il le mettra pas dans le montage. <rire> je suis déjà sûr qu'il il le mettra pas ça dans le montage, je suis Mais tu sais que pour faire un litre de bière, il faut trois litres d'eau ah non, non évidemment, c'est que la bière c'est un condensé d'eau. C'est un condensé, ouais. <rire> en fait la bière, c'était fait au début pour conserver l'eau. D'ailleurs... Donc la viande c'est un concentré de. c'est ça <rire> Non mais, d'ailleurs c'est pour ça que quand tu bois un litre de bière, t'en pisses deux. Parce que c'est un concentré d'eau. C'est bon ça Bon, sur ces bonnes paroles, on va quand même essayer d'arriver un jour, parce que entre la bière et la, et la, et la viande, on n'est pas rentré. C'est désormais le territoire de Château-Chinon, fief du feu président François Mitterrand, capitale du Morvan, que nous abordons rapidement avant d'arriver enfin à l'étape du jour, la petite bourgade d'Anos. Non, c'est pas vrai On est arrivé là, non eh hey. hey. oh, Ah les grands garçons, là On vient manger, là Ouais C'est bien mangé Dès l'arrière, on a des enfants <rire> Et la dernière fois ouais. que j'ai mis ça, euh... Oui C'était violent Exactement ouais. <rire> pas monde. Vous avez choisi quoi comme dessert de la pompote ouais. <rire> Sans sucre Qui c'est qui veut <rire> une pompote potte Regarde, regarde, regarde, regarde, regarde J'ai trouvé pas. la première salade du très itéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé <rire> Bonsoir, euh, fin du jour 2, après le repas, nous sommes en train de remettre à jour les traces pour demain pour J3. Euh, Yannick, a un petit mot à ce sujet euh, J'ai fait de la merde. <rire> en fait, avec Google My Map, j'avais tout le tracé, et en voulant euh, zoomer, j'ai déplacé tous les trajets. <rire> et je sais pas comment faire pour revenir en arrière. Donc, euh, ça va être l'aventure demain, je pense. Hein. Donc il y a aventure. Peut-être peut-être 10. km de plus. La surprise demain. Allez, bonne soirée. Hop là, guys c'est roule ma poule Ça galère un peu quoi. Allez, légèrement, légèrement. Et pour cette troisième journée de ride en direction de c'est poursuivi par un scooter qu'on entame la journée suivi par un scooter, je crois qu'on est en côte, il galère. Il pas à nous suivre, Le temps de semer le deux-roues, et nous voilà au milieu d'un large massif forestier propice à la quiétude de Damien. Petite matinale sympathique. C'est hein. ta famille qui est venue pour empiler tout ça Non, famille, c'est des scieurs de planches. <rire> voilà. Normalement ça vient ça vient chez moi ça, moi je vais pas chercher <rire> ouais, dans la forêt, ça c'est pour les bûcherons. Je fais un bûcheron. Moi. Ne l'arrête plus, pomme-pomme. C'est lui qui ouvre la trace aujourd'hui. C'est au milieu de la vallée de la Canche que l'on va céder à la majesté de ces remarquables gorges profondes avant de longer un barrage électrique et à se saluer à la manière des Autochtones. Un petit mot sur ce barrage Il est petit alors, hein. Vraiment petit. Hein. Ouais, je te claque la bise, et on y va. Hein. Bon, D'accord, mais une ou deux bises du coup. Chez nous c'est trois. Ça finit par un coup de tête. S'ils n'ont pas raté leur bise, les wheelers d'Alsace enchaînent des petites routes de montagne jusqu'à être un petit peu surpris par une rencontre qui va complètement les scotcher à glu anglaine. Bonjour. Bonjour Bonjour Bonjour 11h 11h h en bas du village Le temps pour Damien de faire un petit coucou à un cycliste extrêmement pressé d'arriver avant nous à la buvette. Et nous voilà dans l'étape culturelle de notre périple, le musée archéologique de Bibract. <rire> C'est à une remontée dans le temps de deux millénaires que nous convie ce musée, qui va nous immerger au temps des galeries. C'est cool, ils avaient déjà des à l'époque. Dibracte est l'exemple parfait de ce que l'on nomme un oppidum, c'est-à-dire une vaste ville fortifiée qui apparut soudainement au IIe siècle avant notre ère. Tous les objets présentés sont contemporains de cette période, beaucoup sont issus des fouilles menées sur le mont Beuvray que l'on visitera juste après. Je crois que j'ai trouvé un de tes ancêtres. C'est une cigogne, tu crois <rire> Tous ces objets permettent de dresser le portrait de Bibracte et de son époque, caractérisée par le foisonnement des activités agricoles, industrielles, commerciales, politiques et religieuses. C'était vraiment très intéressant. intéressant. Bonjour Michael. Ah, oh mais non Ah l'air de l'yon Quelle coïncidence Ça va On va bouffer Gaulois maintenant. Mmh, mmh. On va chercher le pique-nique gaulois. Ah. WOOOOO! <rire> la gauloise Alors là, elle dit que c'est comme ça. Il a une amour de moi, moi-même <rire> ah bah, ah bah, Mais, bon hein. bon. Mais quel homme oh <rire> Mais quel homme Là, il faut le bon angle Non Non Comme ça Oui! oui. Il va se blesser a... Ouais, il va se blesser, mais il vous êtes mauvais, hein oh, vas-y, vas-y, vas secoue, secoue Elle est même pas ouverte, ça. Mais parce qu'elles <rire> qu sont... Elles sont pas assez froides. Ok, on a... arrête, j'arrive faire le carnage. Oh un... ça, ça, coup les les que, là là, on fait le carnage. le Ça doit couler que là une serbe tiède Mais Santé Ah, santé, santé. Bonne fervois ah, hein. <rire> <Hey, santé, rire> voilà. du Ah, Mickaël, santé Allez, santé, voilà Musée du schnapps Normalement ça ne oui. fait pas, mais pour ta venue venu C'est de l'aube de que j'ai ouais Et c'est parti pour le Mont Beauvais euh, c'est pas Beauvais, c'est Beuvré ah. <rire> Ça grimpe, ouais, ça, ça grimpe sa grande fort avec un dénivelé de près de 300 mètres sur 5 km, et qui va nous mener sur le site historique de Bibracte. Le temps de traverser la reconstitution des puissantes murailles de l'oppidum, et nous voilà en plein cœur d'un site naturel et archéologique majeur de la civilisation celtique en France. Un écrin de verdure où l'horizon se dégage sur les vestiges de la capitale du peuple des Edouins. D'ailleurs, un travail méticuleux de fouille est toujours à l'œuvre de nos jours, mais toute cette culture met Arnaud dans un état second. Ouais. On est à deux pommes potes de l'arrivée des <rire> Le temps pour Damien d'ajuster ses lunettes. Et c'est reparti pour une descente d'anthologie du mont Beuvray vers la plaine d'Arrous. Si Arnaud souffre pas mal des conditions du revêtement de notre tracé, le paysage reste sympathique et nous permet d'entrevoir de belles bâtisses comme cette formidable maison fortifiée du 15e siècle. On est sur la route de poil, ça doit être moelleux mais un petit peu casse-gueule. Tant que ça colle pas. Il y a un poil en vue ou à vue, je sais pas. Bon j'ai l'impression que les gens sont pressés d'être à poil À Poil Damien Après cette petite halte revigorante qui a notamment permis à Arnaud de reprendre du poil de la bête, on continue l'aventure dans des chemins approximatifs qui vont faire un peu vaciller le plus chouette huilaire d'entre nous, l'ami qui est fraîche. <rire> Allez, ah, chouette mille heures! Ah, formidable! Merci, ah. chef! Ah. Moi, je me suis fait opérer après ça. Hein. Mais, euh... <rire> ah, c'est con cool que Salvatore soit pas là, hein, parce voilà, il aurait kiffé. Hein. Ah, oui, là, non, non, là, oui, non, il faut faire quelque chose, là. <rire> Allez, le crabe. Oh, ça craque de partout, putain. C'est On y va Et on continue la balade pour rechercher le dernier wheeler de l'aventure qui va nous faire dire que c'est la première fois qu'on termine un road trip plus nombreux qu'au départ. Et ce wheeler n'est autre que Pierre alias By the Wheel. Alors, ah ouais, oui. il a mais est incroyable ça parce que je je l'ai pas Comment mon trip Mais attends, mais je suis en souffrance oh. Depuis quand oh. t'as une Non, mais la vérité, on a fait des salades. Ah bah ça dit. Ça est À l'arrivée, mais ça avait quand même pas l'année. Ah La ville d'Autun est un véritable livre d'histoire. Capitale des Édouins après la victoire de Jules César et l'abandon de Bibracte, elle conserve de nombreux vestiges romains tels que les remparts et le théâtre romain. Au Moyen-Âge, la ville devient un lieu de pèlerinage et un haut lieu du pouvoir, des ducs de Bourgogne. C'est aujourd'hui une ville à taille humaine, à la beauté discrète et au caractère authentique. Bah, Autun, c'est une très très très belle ville, mais il n'y a pas de mais. <rire> <rire> ok, d'accord. Alors qui souhaite faire la dégustation ah Bon Monsieur bah oui, bah, c'est le bourguignon. Ouais. Bah, attends. Euh... <rire> c'est moi qui choisis. Nous on prend pas le riz quand même, hein, c'est des pâtes. Bon, ah mais bah oui, bien sûr. Oui oui, je <rire> ça. Alors, à votre santé. <rire> Non, non, goûte l'autre d'abord. Il est très très bien, bien quand même. Oui, allez-y. Il est très très bien. Il a une belle robe, voilà, toujours. Voilà. Ah oui, voilà, regarde. Ah, oui. Il y a non, une petite salade. Ouais. Tu vois, ça remonte. Voilà. Il est, est... est voilà. impeccable. Dans cinq minutes, je ne le verrai pas. <rire> belle petite culotte, euh, robe. <rire> Toi tu vas plus loin. Ouais, ouais, moi je vois à travers. Non, il... <rire> il voit à travers la dame qui est là-bas. <rire> C'est la ionique. De ce que j'ai essayé, je préfère ouais, ouais. les Bordeaux. Tous les goûts sont dans la nature. Ouais. Non, ça va oh, par bien. contre, je vais être du groupe. Hein. Okay, okay, voilà. Il y a, <rire> a grandes chances que tu fasses lâcher, là. Le... <rire> Alors, heureusement, <que> <rire> tu <rire> vas aller en Alsace. Hein, parce que... <rire> Pierre, euh, qu'est-ce que c'est que ce t-shirt euh, Tu peux nous expliquer ouais, il, il est je, beau, hein Je suis terriblement local. Bon, il y, y avait, y avait un, une montagne, donc je re reconstitue <rire> entièrement la scène. Ouais parce qu'il <rire> est bizarre. C'est écrit en 3D. Hein. Voilà, c'est... Il euh, faut reconstituer la scène. <rire> bon, c'est notre dernier jour. Donc c'est cool, on rentre. On va dormir. Il <rire> y, y, y, y en a, ils n'en peuvent plus, hein nous allons au point d'eau. allons au point <rire> euh, Comme vous pouvez le constater, on n'a pas beaucoup dormi. Hein, dormir à quatre dans des chambres euh, costaud, hein. est costaud. C'est le temple de Janus. Le temple de Janus est le seul vestige en élévation d'un quartier cultuel situé à l'extérieur de la ville d'Autun. C'est un fanum, un temple d'origine goloise de près de 25 mètres de hauteur. Le dieu honoré dans ce temple est inconnu et le nom de Janus vient de la déformation du nom du quartier de la Géletois, lieu où poussaient les Genets. On ne sait pas si c'est l'aura du temple de Janus qui va être à l'origine de la révélation divine de Michael, mais Luc Wheeler a décidé de devenir notre guide suprême en faisant un serment au Dieu de la huile à la fois éclairant et éveillant à saumon Le pape Michael III. <rire> mes frères et mes sœurs Wheeler, que cette rando vous soit favorable. Que vos batteries tiennent les water. Je vous bénis pour cette rando Qu'elle soit verticale et pas horizontale <rire> Mes frères et mes sœurs Amen AMEN, Amen. Plus possible. Bah, hier soir j'ai cramé mon port de charge La journée a été rude C'est à dire heureusement que c'est le dernier jour Les derniers kilomètres Parce que je peux plus charger ma roue J'ai pas la batterie nécessaire non. Pour vous suivre, alors euh, moi direction, direction voiture et puis on se retrouve un jour si j'arrive à la voiture, <rire> si j'arrive en vie. À la prochaine. Adieu les copains. Salut les copains. Salut. Salut. À la prochaine. Salut. Ah il fait ah, le fait bien. bien. Hein. Ah il le fait bien. Voilà oh, qu'on va se baigner. Magique ou bien j'aurais mis mon baillot de bain tout de suite. Bah, va falloir que tu donnes un peu de ta personne. Hein. T'es prêt pour aller te baigner Ouais. Non Si. Bah, j'ai déjà le baillot. Hein. Ah bon, mais comme j'ai plus que ça. <rire> euh, mais vous me dites, on part trois jours et après on part quatre. Alors forcément, <rire> c'est le bordel. Hein. C'est donc avec le dernier slip disponible pour Pierre qu'on continue l'aventure en passant à proximité du château de Valogne, un bel édifice du 19e siècle qui introduit notre traversée des bois de ruée et inspire notre Luc Dubuller à des élans mélodieux. Et ça fait clic Clic clic Dédicace un Metz, je vous adore Le temps de traverser quelques bourgs aux sonorités Morvandiot, et nous allons enfin retrouver Arnaud au lac des Cétons. Mais avant ça, voici la meilleure blague bourguignonne du périple. Merci Franck. Désolé, je ne l'ai pas fait exprès. Le lac des Cétons a été réalisé pour créer des crues artificielles permettant de transporter par flottage le bois de chauffage jusqu'à Paris et ce, jusqu'à l'avènement du Chemin de Fer. Eh, vachement mouillé. Bon, elle <rire> est bonne Très bonne. bonne, très bonne. Un peu rude au début, mais après c'est bon. C'est comme la bière, c'est la première gorgée, après ça descend ouais, ouais. tout seul. <rire> c'est bon pour les articulations, les... je crois. C'est les 5 premières plutôt. <rire> <rire> on va l'engorger en bière là. Ouais. Ouais. Et c'est les affaires dans la voiture que l'on termine ce périple riche en péripéties. Heureux d'avoir bouclé une belle aventure naturelle, culturelle et gastronomique avec les copains, on avance tranquillement vers ce lieu, mais un peu triste tout de même que ça se termine à l'image de Pierre qui fait la moue dans le Morvan. Et nous voilà arrivés à ce lieu, fin de l'étape, fin du périple. On va demander aux compagnons ce qu'ils ont pensé de ce petit périple. 4 jours, 342 km, 5 charges, entier, nickel. Bien bien. On dit euh. pas. <rire> le nom de bien Censuré. Tôt. Ça fait tout ça. Très sincèrement, merveilleux le tour du morveau. C'était naze, mais je reviens quand tu veux super sympa, des paysages bien verts, bien vallonnés. J'ai vraiment apprécié cette rando avec les bouilleurs d'Alsace. C'est une journée avec les wheelers d'Alsace mais quelle journée. Premier road trip, validé, toujours entier, effectivement comme tout le monde, ça fait plaisir, je suis baptisé Et <rire> oh, oh. du coup, un petit conseil pour vous, si vous voulez pas beaucoup, n'allez pas avec les wheelers d'Alsace. <rire> Ou alors prenez des pommes potes. Bon, alors voilà, c'était la fin allez, de la vidéo. A très bientôt. Hop la guys et roule ma poule. Si toi aussi tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, partager, liker, commenter. A très bientôt pour de nouvelles aventures. Hop la guys et roule ma poule.